Salut Alors aujourd'hui je vais vous présenter encore deux petites extensions gratuites qui vont nous permettre de réaliser ce genre de forme là euh, Mais avant d'aller directement dans la modélisation de cet objet, on va regarder un petit peu ce que c'est euh, les... une des deux extensions, la principale que je vais vous présenter, qui s'appelle le slicer ou trancheur en français, que vous pouvez trouver ici dans Extension Nova House en tapant slicer. Euh, alors cette extension elle permet de trancher donc un modèle et de voilà d'en faire des tranches et un profil avant ça il faut que l'objet soit un solide donc on va voir à la fois ce que c'est qu'un solide même si j'en ai parlé dans le tuto précédent avec l'outil solide de sketchup justement et puis on va voir aussi euh, ben comment on peut enfin euh, comment fonctionne cet outil trancheur donc l'outil trancheur en fait je vais faire une forme très simple genre un cube tac J'en fais un soliste, c'est-à-dire un groupe qui ne comporte aucune ouverture, aucune erreur, aucun point, soudés ou des choses comme ça. Et je vais sauvegarder mon projet, ce qui est déjà fait dans mon cas, sinon ça ne fonctionne pas, et cliquer sur Trancheur, la première icône. Donc, la première icône me fait apparaître ça et je peux choisir ici un axe. Je vais prendre le, le X pour simplifier. Un espacement et une épaisseur. Alors l'espacement, pour faire simple, <rire> l'espacement, c'est l'écart qu'il y a entre chaque lame. Et l'épaisseur, c'est la lame elle-même. Euh, et l'espacement, c'est même l'espacement qui est en tout. Donc, si je reviens ici, je sélectionne mon objet, je clique sur Trancheur, je vais mettre un espacement, c'est-à-dire total de 10 cm et une tranche de 5. Ça veut dire qu'il y aura 5 de vide, 5 de tranche. Début et fin, je laisse comme ça. Est-ce que je veux aplatir Là, je vous mets oui, vous allez voir ce que ça fait. Je fais OK. Ah, je ne suis pas sur le bon axe. Hop, je choisir l'axe X. Qu'on avait dit 10, 5 et oui, je fais entrer. Et là, il m'a coupé sur l'axe X. Par rapport à l'axe X, il m'a coupé en mettant 5 d'écart, je sais pas, sauf au début et à la fin parce qu'il ne pouvait pas. Euh, donc ça, ça se règle aussi. Et en plus, il m'a mis toutes mes tranches à plat parce que j'ai demandé à aplatir. C'est si on veut faire de l'impression 3D ou de la conception. Voilà, on a déjà les planches à plat. Je fais quand t je reviens en arrière, je sélectionne ici. Et donc, j'ai mis 10 et 5. Si par exemple, je mets 5 et 1, ben, j'ai avoir des, des, des lames de 1 et 4 d'espacement de, de, de, de, de, à chaque fois. Et là, en aplatir, je vais mettre non. Je clique sur OK. Et voilà ce qui me fait des tranches plus fines avec un écart plus grand. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi il y a autant de pictos ici Pourquoi il y a autant de possibilités ben, Parce qu'il y a des axes déjà. Si je mets l'axe Y, il va couper dans l'autre sens. Si je mets l'axe Z, ben, euh, on va mettre 5 et 2 histoire qu'il y ait un peu moins. Là. Il va me couper dans le sens de la hauteur cette fois. Voilà, ça c'est les axes. Si je reviens là et que je choisis deux axes en même temps, genre X et Y, et bien il va me couper dans les deux axes en même temps, à moitié. Vous allez voir le résultat, il faut le laisser un petit peu réfléchir parce que c'est des calculs quand même un petit peu, peu costauds pour SketchUp. Il m'a coupé la moitié haute, hop, la moitié comme ça et l'autre moitié comme ça. Voilà, dans un sens et dans l'autre. C'est les deux axes en même temps, donc je ne vais pas tous les faire parce que finalement on va retomber sur les mêmes choses. Simplement, ce n'est pas le même axe. Là j'ai fait XY, mais il y, y, y a les autres. Il hein. y a YZ et XZ. A, ah. ah, on va essayer. Je clique, je choisis des degrés, c'est-à-dire je vais couper de travers, je vais couper par exemple à 35 degrés. Alors, au lieu d'être droit, le, la, la trancheuse va trancher à 35 degrés. Et le dernier, à la limite, je peux le montrer ici. Je vais le me mettre là pour avoir mon point de pivot au centre de SketchUp, hein, le centre des axes. Je fais un clic droit, créer un groupe trancheur. Je vais prendre le R je fais euh, 0, 2, OK. Là, c'est pareil, je choisis le nombre de lames que je veux. Je fais OK et là, il me fait une espèce de soleil comme ça, vous voyez, qui reprend ma forme et qui le découpe par rapport au centre ici un peu comme un livre ouvert, si vous on pourrait simuler les heures de en hein, bon bref. Moi je vais faire beaucoup plus simple pour faire cet objet là. Euh, ça va être beaucoup plus simple, allez voir. Je vais essayer déjà de créer la forme globale. Donc je vais faire un profil qui ressemble à ça. Voilà, comme ça. Je vais prendre l'outil arc de points et je vais venir dessiner dessus. Voilà. Comme ça. Et ici, comme ça. Je supprime la partie haute. Je viens sélectionner mon profil et je le duplique. Alors ça, je vous invite à regarder mon tuto précédent sur tout ce qui est copie et toutes les extensions qui vont avec. Voilà, je fais des copies intermédiaires comme ça et je fais un grand pouce étiré jusqu'au bout. Tac, j'en fais un groupe. Et ça, je vais vérifier si c'est un solide. Et la deuxième extension que je voulais vous présenter, elle sert juste à ça, à vérifier si l'objet est un solide. C'est Solid Inspector que vous trouvez aussi dans l'extension Warehouse. Donc je clique ici, j'ai l'objet sélectionné, je clique. Là, il va me dire que non, ce n'est pas un solide, il y a deux erreurs. Déjà, il y a une bordure surface, ça je ne sais pas ce que c'est. Et il y a 68 edges, bon bref, il y a des défauts. Donc euh, je vais faire fix all, dans la mesure où il peut le faire, some error could not be automatically fixed. Pourquoi Regardez, quand je viens ici, ah mince, c'est ouvert. Et ben oui, un solide, on a dit que ça devait être fermé. Donc je vais prendre l'outil stylo, et je vais faire une diagonale comme ça, c'est fermé. Je ressors, je sélectionne le groupe, je reteste. Là, il me dit qu'il n'y a que deux erreurs maintenant. Les erreurs, c'est qu'il y a des faces à l'intérieur. Regardez bien, tout à l'heure, quand j'ai fait euh, l'extrusion, il y avait bien des faces à l'intérieur. Je vais mettre en vue transparente. Alors, il faut que j'aille dans les styles d'affichage. Style de face, on va mettre transparence. Regardez, il y a des faces à l'intérieur. Et ouais, c'est moi qui les ai faites. Et ben, je vais faire Fix All et il me laisse enlève, ces faces à l'intérieur. Je peux revenir en style d'arrêt classique. Voilà. Maintenant, c'est bien solide, ce qui, peut que je peux, ce qui fait que je peux le trancher. Je viens ici, je vais me mettre en classique, en Y. Je vais me mettre, comme tout à l'heure, je ne sais pas, euh, 8 et 4. Je ne veux pas l'aplatir. Euh, tac, tac, tac, je fais OK. Voilà. Ici, la seule chose que j'ai faite, je vais revenir en arrière, c'est que j'ai profité d'avoir ces traits-là que j'ai fait tout à l'heure. Sinon, à quoi ils servent pour venir dessus et bouger un petit peu ma forme modifier un peu tout ça, hop, créer des irrégularités légères. Voilà, n'empêche que je reteste, ça reste insolide, il n'y a pas d'erreur et donc je vais retrancher. Alors avant de trancher, je peux aller là-dessus, faire un clic droit, euh, adoucir les arrêtes de manière à ce que ça, hop, ça soit beaucoup plus fluide visuellement. Je garde les mêmes valeurs, je fais OK. Et voilà voilà ce qui s'est passé du coup je peux prendre l'outil euh, matière prendre mon bois l'appliquer dessus et voilà j'en ai terminé donc cette extension de trancheuse elle a beaucoup de potentiel moi je vous montre juste ce, ce, ce, ce, ce truc là on peut faire beaucoup plus beaucoup plus alors comment j'ai fait creux ici bah, c'était avant de faire la trancheuse hop je reviens deux coups en arrière bah, j'ai juste dupliqué ça donc je vais dupliquer la première forme, je vais la réduire, l'allonger un peu, la réduire un petit peu en hauteur. Hop. je vais me mettre en projection parallèle de face et je vais baisser comme ça en espérant que ça dépasse nulle part, si ça dépasse un peu là, ah oui, ouais. j'y suis allé un peu fort sur la, la sur la longueur. Voilà, c'est dans le creux ici qu'il faut faire attention. Voilà, comme ça. Donc je ne suis prends pas de la meilleure manière, mais bon, vous avez compris le principe, je vais soustraire la première forme à la deuxième. Et donc j'ai un trou comme ça, et maintenant je retourne dans le trancheur et rebelote, je recommence mon calcul qui va peut-être être un poil plus long parce que il ben, y, y a des formes à calculer en plus à l'intérieur, il y a c'est creux, mais ça devrait aller relativement vite quand même, et je vais lui appliquer le bois et ce sera terminé. Et voilà! petit détail regardez j'ai sur chaque euh, chaque planche un petit numéro comme ça qui a été euh, imbriqué et qui, est, euh, qui est voilà hop. ça c'est quand vous faites la trancheuse Alors, il faut sélectionner déjà un, un truc trancheuse vous avez la possibilité de marquer ou pas les modèles donc je, juste pour vous montrer où c'est clic droit trancheur euh, ajouter des références et eh bien il suffit de mettre nom et vous n'aurez pas toute ces, cette numérotation là qui prend euh, du temps de calcul et puis surtout d'un peu de modélisation. Donc voilà comment on réalise ce genre de forme. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Merci au soutien Tipeee. Merci de commenter. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à toutes mes formations. Puis je vous dis rendez-vous bientôt dans un prochain tuto. Ciao.